Moi, il y avait beaucoup de, de, de hippies, tu vois. Le mec, il parle beaucoup, il rêve beaucoup, il là. mais après, des fois, ils produisent quatre salades et ils te disent « Ah, t'as vu ?» Et moi, j'ai toujours dit « Non, les gars, si on veut arriver à faire un truc et vraiment changer le monde, c'est quoi Il va falloir que ça envoie un peu, quoi. » Rien de ce qu'on fait n'est légal aux yeux du cahier international des graines. C'est une petite ferme familiale, euh... Avec, euh, qui comporte donc un siège d'exploitation où il y a ferme bâtiment agricole et euh, à peu près une vingtaine d'hectares de terre et une quinzaine d'hectares de bois. C'est-à-dire qu'on produit des céréales de variété anciennes, on a un moulin sur la, la ferme et on, on transforme en pain euh, donc ce blé que l'on cultive toutes les semaines. Alors l'agriculture bio, dans sa définition juridique, c'est très simple, c'est les gens qui respectent le cahier des charges de l'agriculture bio. Pour la définition de base, c'est qu'elle elle ne va pas se servir de produits euh, chimiques de synthèse. Euh, S'ils respectent le cahier des charges, ils sont bio. S'ils ne respectent pas le cahier des charges, ils sont plus bio. Okay. Euh, je suis con et simple comme une ligne. C'est ce qui est pas mal parce que c'est lisible. La bio est très novatrice en, qui, en ce qui concerne toutes les techniques de culture. Et je sais maintenant qu'il existe euh, des pulvérisations euh, sur le sol ou foliaires euh, qu'on pourrait mettre en place, des, des jus de compost. C'est pas comme les anciens. Les anciens faisaient pas du tout ça. Nous, on a rencontré l'agriculture bio dans les années 95, par là, 94-95. On a choisi un mode très, très, très alternatif d'installation. Pour tout l'équipement, il a fallu fonctionner avec de la récup, avec, euh, avec des systèmes alternatifs. On a galéré pendant des années. Une fourche avant sur le tracteur, on l'a que depuis 7-8 ans. Euh, ce qui fait qu'on s'est charrié des tonnes et des tonnes de poids au seau. Euh, voilà. euh, toujours avec de la récup, toujours en qu'on a bien bien bien galéré mais que du coup petit à petit on se retrouve à être bah donc propriétaire de chez nous et avoir finalement constitué une ferme euh, avec un équipement qui s'est modernisé au fur et à mesure mais dont on peut avoir la fierté de dire qu'il est issu de notre travail. On était donc dans ce constat de voir que le monde qu'on nous proposait avec un métier chez le Dassault ou chez Leclerc ça ne nous plaisait pas trop, euh, du tout. Moi, ce n'est pas ce monde-là. Je n'ai pas envie d'y participer, je n'ai pas envie de donner de l'énergie pour construire quelque chose qui détruit, euh, et en même temps, la société, et en même temps, l'espoir des hommes, et en même temps, euh, la nature. Voilà. <rire> euh, on en avait marre qu'on nous impose euh, en nous disant il n'y a pas d'autre porte, il n'y a pas d'autre solution. C'est comme ça et ce n'est pas autrement, la voie, elle est, elle est tracée. Qu en fait, moi, ce qui m'a énormément plu, c'est cette histoire d'autonomie, d'autonomie de vie, de pouvoir reprendre en main notre destin. Tout simplement, moi j'ai envie de me réapproprier la vie, c'était un peu l'idée euh, dès qu'on avait 20 ans, c'était la réappropriation. Mais reprendre en main ta vie, c'est-à-dire euh, savoir comment tu te nourris, comment tu te soignes, comment tu te loges, qui sont quand même les trois choses les plus fondamentales et essentielles. On s'est fait expulser de nos vies. On nous propose quoi D'aller travailler pour des gens euh, qui ne partagent pas les finalités et qui font des profits sur notre dos et qui nous maltraitent. On vit dans des logements vraiment qui Donne pas envie, on mange une nourriture qui donne pas envie, on se retrouve coincé comme des cons dans des embouteillages toute la journée, tout ça. Voilà, on voit très peu nos enfants. Enfin, voilà, c'est pas une vie. L'autonomie, à la différence de l'autarcie, c'est pas la recherche de s'isoler complètement du monde. L'autonomie, c'est plus l'idée, justement, euh, en considérant qu'il y a un système qui est un peu englobant et qui est un peu enfermant pour l'individu de se mettre à l'écart de lui et d'essayer de trouver un autre, une autre façon de te procurer ce dont tu as besoin. Et si possible au maximum, de te les procurer par des voies alternatives. Quoi. Ça comprend l'idée de localité, l'idée de produits éthiques, socialement, etc. Et aussi écologiquement. La façon dont on procède, bah, elles n'existent pas dans le système. Elles sont très novatrices en fait. Et, et surtout la façon dont on les fait, elles ne sont pas du tout marchandes, quand on utilise la laine de mouton, mais ce n'est pas la laine de mouton qu qu'on a acheté chez les marchands de, de matériaux écologiques. C'est la laine de mouton tendue sur, sur les moutons directement par le voisin. C'est un espèce de modèle euh, euh... Ou alors... Loin de se considérer comme un modèle, parce que l'idée n'est pas ça. L'idée n'est pas justement, moi je suis très, euh, je flippe beaucoup d'études de, de la personnalité, tout ça, parce qu'on voit ce que ça fait dans l'histoire. Hein. Ouais, bien sûr. Donc euh, tous ces trucs-là sont très dangereux. Alors je vais te dire, nous, on est inscrit dans un grand mouvement euh, qui va autour de la permaculture, des colibris de Pierre Rabhi. Euh, voilà, et donc il n'y a pas d'ego trip là-dedans. Et c'est juste de dire, voilà, c'est le modèle. En fait, le, le héros de l'histoire, hein, ce n'est pas l'un d'entre nous. En fait, ce qu'on dit, nous, très rationnellement, c'est ça marche, ça produit la nourriture nécessaire ou les logements nécessaires, confortables, ou l'énergie nécessaire, le chauffe-eau, il n'est jamais froid, ou euh, voilà, et ça, ça, c'est terminé l'impact sur l'environnement. Elle, elle est réduite euh, dans le cadre du chauffe-eau, parce qu'il faut quand même de la soudure, le machin, et voire éliminée totalement dans le cas de la permaculture, ça n'impacte plus du tout. un enfin, pacte comme, comme le blaireau qui fait son trou pour se... Dormir, ouais, tu simple. vois ouais, ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on est des mammifères. En effet, on n'a pas zéro action sur notre environnement, C'est pas ça l'idée. C'est d'avoir une action qui ne dérègle pas les grands équilibres. C'est ça, de vivre d'une manière harmonieuse comme le fait la vache, le blaireau, l'ensemble la... du vivant autour de nous. Yes. C'est faire ça. c'est juste allume, euh... allume la flamme donc, dans un foyer qui est sous les sols après je te montrerai comment on, comme on est foutu le four dedans travailler sur, sur avec des variétés anciennes de blé donc c'est des blés qui n'ont jamais été hybridés qui n'ont jamais été ouais. exploités euh... ça peut avoir plusieurs intérêts hein. pour moi c'est euh, la défense vraiment de la biodiversité parce que à force de faire des hybrides des hybrides stables puisque c'est ça le caractère cherchent. Et cherchent, ils se sont comment dire, éloignés de l'autorégulation la, qui existe dans la nature d'une adaptation aux nouvelles conditions climatiques, aux nouvelles bactéries, aux évolutions des virus, etc. Elles viennent d'où toi C'est ces Cocopelli tout ça Cocopelli est... c'était spécialiste depuis des début. L'europélie touche plus le grand public parce que c'est aussi des fleurs, parce que c'est aussi les légumes et que beaucoup de gens ont leur jardin potager. Donc ça a yep. parler aux gens de ce problème. Yep. Mais le vrai enjeu politique, il est sur la céréale, parce qu'avec la céréale, tu ah, tues un pays. Bah, si tu si si arrives à obliger les mecs 100% à n'acheter que des graines qui sortent de chez ton alors tu les tiens par les couilles, mais bah, tu oui, les ouais. jamais tu les as tenues par les couilles. Mais du coup, il y, y a des semences qui sont pas légales. Oh. De ce que j'ai compris. En fait, rien de ce qu'on fait n'est légal aux yeux du cahier international des graines. Alors, c'est militant de produire avec des semences anciennes, déjà. Parce que, en fait, euh, euh, il existe un cahier des charges européen de la. Enfin, un répertoire des semences européennes. Euh, qui, montent, enfin, qui sont sélectionnés pour leur stabilité variétale. En gros, c'est un cahier qui, s'il arrivait à vraiment se mettre en place, t'as plus le droit de vendre, une denrée alimentaire, de vendre, hein, pas de produire dans ton jardin, de vendre, destinée à la vente au public. Euh, une denrée alimentaire qui serait faite à partir d'un végétal dont la semence ne serait pas issue de ce cahier-là. Ce, ce mode de, de, de fabrication, euh, on n'appelle même plus des semences, euh, je ne sais même pas comment les appeler, euh, rend le, le paysan totalement dépendant. Euh, et alors, pour le tiers-monde, c'est vraiment une catastrophe. C'est le pouvoir total sur la bouffe planétaire. Euh, ça veut dire qu'ensuite. Euh, et donc, sachant que pour s'inscrire dans ce cahier, il faut 1700 euros par, par variété. Et il faut surtout la stabilité variétale. Ça veut dire qu'en gros, euh, au revoir le tiers-monde, au revoir tous les petits paysans qui ressèment leurs propres graines, hein, c'est terminé. On veut plus de vous, on veut que vous achetiez la semence des semenciers et que vous produisiez un truc standard. Donc ça pose plein de problèmes, la standardisation et l'appauvrissement le, le, le, grave de, des génotypes en, en circulation dans la nature. Parce que oh, la surface agricole, ça représente une sacrée surface sur la planète. C'est important comme impact. Nous on cultive des semences qui ne sont pas répertoriées à ce cahier euh, Europe, euh, international, il est même international, on cultive des semences qui n'ont pas de stabilité variétale, donc qui vont en fait avoir une capacité d'évolution et d'adaptation, euh, donc qui vont vers le vivant, si tu veux la stabilité euh, variétale va vers la mort. Hein, parce qu'une fois qu'on a créé des petits soldats, euh, s'il arrive malheur aux petits soldats, bah, ils crèvent tous, alors qu'avec des, des semences qui évoluent, euh, on a une adaptabilité qui se fait au climat, euh, au, changement de, de, euh, au changement et au, et au changement climatique euh, voilà, oui. actuel. Alors, c'est pas la ce n'est pas la panacée non plus, euh, on a des grosses difficultés à la production. Il euh, faut voir que ces semences n'ont pas été euh, modifiées et abandonnées pour rien. On retrouve un peu les galères des anciens et c'est justement là où c'est une agriculture très novatrice parce qu'elle va essayer d'inventer des solutions. Voilà, que les autres n'ont pas essayé d'inventer. Les solutions, ils, ils ont finalement créé autre chose. Ils n'ont pas essayé de conserver ce patrimoine génétique et ce vivant et d'essayer de vraiment euh, faire en sorte qu'ils puissent nourrir la planète. Ils les ont abandonnés, lâchés euh, pour créer autre chose, mais qui, qui, va vers, qui va vers notre mort. Voilà, puis qui va vers une, un pouvoir absolument démentiel de l'industrie semencière, qui si un jour décide de plus nous nourrir, a le pouvoir de le faire, puisqu'elle détient elle possède, elle a breveté le vivant, elle possède ses semences, elle les a en propriété propre. Donc ce n'est plus... C'est-à-dire que cette chose qui est le fait de récupérer sa semence et de la, de la sélectionner, qui était le travail du paysan par excellence et qui était le travail sans doute le plus important du paysan, nous est arraché pour être confiée à une industrie qui est très loin de nous et qui surtout dont on peut maintenant quand même un peu douter de, ses, de son envie de nourrir la planète. C'est surtout une envie de, de, de se faire plein de pognon. Quoi. Quoi. Le paysan est obligé d'acheter sa ça semence, ça, quel que soit le prix d'ailleurs qu'elle va le faire le semencier. Imagine un peu, alors pour nous, on est dans des pays riches, ça ne pose pas énormément de problèmes. En Inde ou au, au Brésil, ça peut poser d'énormes problèmes. Il euh, faut voir comment ça, ça a pu se passer en Inde, avec le coton bêta qui a atterri au suicide dans une certaine province d'Inde de 2000 personnes, quand même, parce que la semence n'a pas marché, et les paysans s'étaient endettés, et en Inde, quand tu t'endettes et que tu ruines ta famille, tu n'as plus qu'à aller te suicider, et ils se suicident comment En buvant les produits chimiques de traitement, enfin, c'est voilà, du délire, quoi. et donc on veut sortir de, ce, de ça. On est obligé de passer par l'illégalité, du coup, puisqu'elles ne sont pas dans le... Est-ce est que c'est illégal Où est-ce qu'on en est ma ça question c'est. Ça va, ça vient, c'est le truc de ouf. Hein. Euh... Est -ce... Alors... <rire> où est-ce qu'on en est, là est Pour es à faire courte. Je crois qu'on est passé au moins 5 ou 6 fois illégaux et légaux depuis qu'on produit du pain. Euh... Ouais. Euh, euh, depuis 10 ans, fait. là. Ouais. Euh, je crois que ça a été au moins 5 ou 6 fois, que c'était pas... Non, c'était pas possible. Enfin, si, c'est possible. En fait, non. En fait, si, voilà. Ok. J'en ai rien à foutre. <rire> Voilà, tu veux que je te dise, leur loi, je fuck Babylone en fait. À un moment, on se marre avec là. Lara, hein. il faut faire un petit résumé, tu le rajouteras où oui. tu veux, mais on se dit, attends, on habite dans une cabane, c'est interdit. C'est interdit d'habiter dans une cabane, ah, il ouais. faut un logement déclaré en tant qu'habitation, comme maison d'habitation, donc une cabane comme on a fait, c'est interdit. On fait des blés, c'est interdit. On a des graines pour le jardin, c'est pareil, c'est interdit, Cocopéli, tout le temps procès justement avec les monceaux et machin. On a des chiottes à compost, à l'époque, c'était interdit aussi. On a de la phytoépuration, c'est-à-dire on épure l'eau avec des plantes et tout ça, c'était pas encore autorisé. Il fallait encore le bac de dégraissage et tout à l'ancienne, machin. Depuis, il y a des mecs qui ont mené des combats pour que ce soit autorisé, c'était interdit. En plus, on fume de la vue, c'est interdit. Bon, je vais te dire un truc, en fait, notre vie, elle est interdite. C'est-à-dire que notre vie, absolument non nuisible, qui n'impacte personne, ni la nature, ni les voisins, ni personne, ni rien, est entièrement illégale. Alors que l'espèce de gros bâtard qui travaille chez Dassault, qui, fait, qui boursicote sur la céréale euh, en Inde pour placer des céréales dans des greniers et leur revendre quand ils auront bien faim le triple du prix et tout ça, ça, c'est parfaitement légal. Ça, c'est ce qu'on appelle le légal. Et moi, mon mode de vie, il est illégal. Eh bien, ben, eh j'emmerde la loi. voilà. Et je suis euh, la loi de... Certains diront Dieu, d'autres diront euh, euh, le bon sens, d'autres diront euh, euh, l'équité ou un sens éthique comme ça. Moi, tout me va bien. Juste sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. C'est plus l'écart dans toute mesure, se ruer sur les guignols. Et donner, je vous l'assure, un spectacle assez croquignol. Ah, c'est ça que j'adore, c'est les insultes de l'époque. Ah. Mort, Jugeant ces braves pendeurs, être à deux doigts de succomber. Moi je bichais quand je les adore sous la forme de macabé. Ils tombent, tombent, tombent. <rire> faut dire que c'est quand même euh, de l'appel au meurtre sur euh, la police nationale. Il faudrait signaler un mec là, qu'il faudrait censurer d'urgence. Il s'appelle Georges Brassens. Il en appelle au meurtre de la gendarmerie. Je, je pense à graine là. Hein. Et je la mets de côté cet hiver et au printemps, je la remets et ça va me faire une plante et je vais me nourrir avec. Comment c'est possible que des espèces de... Et on ne va pas dire parce que sinon, là, ça se voilà. euh, s'octroie le droit de dire à un être humain né sur cette planète, « Non, non, toi, tu n'as pas le droit de, de, de te servir de ton intelligence pour survivre, même. en fait. Ouais, » ouais. Quelque part. Alors moi, je fais des dérives je dis à ce moment-là, interdisez aux gens de faire du feu eux-mêmes et... Euh, et vendait-leur la technologie de, de, de, de démarrer le feu aussi. Euh, ouais, ouais. Voilà, pourquoi pas Pourquoi pas On peut partir en, en chenille de complet. Et ben moi je dis, les mecs qui ont développé l'humanité, c'est les mecs qui fabriquaient des aqueducs, alors qu'ils savaient très bien qu'ils allaient mourir avant que le aqueduc soit réalisé, que leurs enfants allaient mourir avant que le aqueduc soit ah, Mais qui faisaient ça pour six générations d'après, pour que les autres ils aient de la flotte potable à l'autre bout. Là. Ah, ça c'est couillu ça. ça, couillu, et, ça. Euh, et, et pour moi, être un être humain euh, digne, c'est plutôt s'inscrire dans ce genre de sens que dans le fait de réduire la vie aux autres, trouver des lois pour les empêcher de manger, pour être sûr qu'ils viennent acheter dans ton magasin. Ça, ça c'est ordurier en fait. Moi, je, je vois très bien un système qui s'autorise et qui s'octroie le droit de donner le juste et le faux, l'interdit le, et l'autorisé, et il ne le fait pas du tout avec wisdom and knowledge, c'est-à-dire avec sagesse et savoir. Non, il le fait avec fourberie et intérêt. Voilà voilà les moteurs de, de, de notre monde moderne. Si tes lois reposent sur la sagesse et du savoir, tu, vois, tu vas dire non, non, mec, ce que tu fais c'est une erreur, parce que ça, tu comprends bien que ça, tu comprends bien cet enjeu. Mais là, ils n'ont rien comme argument d'autre que défendre leur business, leur pognon. Et donc, et, et nous, c'est nous qui avons les arguments, à mon avis. C'est-à-dire de dire, il faut préserver la nature, il faut défendre cette immense biodiversité qui est capable de se renouveler à l'infini et de s'adapter à n'importe quelle condition, alors que nous, les humains, on n'en a pas compris le millième. voilà. Et on prétendrait pouvoir jouer avec ça, et mieux contrôler, et mieux diriger la nature que ce qu'elle se dirige elle-même en autogestion. Mais moi je crois à l'autogestion fondamentale, depuis le, depuis le ver de terre et le scarabée jusqu'à moi, je souhaite l'autogestion, c'est-à-dire la non prise de pouvoir hiérarchique de qui que ce soit sur quoi que ce soit. Voilà, ouais, <rire> ni sur la plante, ni sur le ver de terre, ni sur rien. Définir ce mode de vie, ouais. euh, bah, c'est ça, et bah, je vais mettre tous les mots parce que j'aime pas les tiroirs. Ouais, c'est alternatif, c'est écolo, c'est anard, c'est libertaire, c'est euh, euh, un peu autogestionnaire. Parce que quelque part, euh, de euh, Clara à moi, donc ma femme et avec Nénette aussi avec qui on fait le pain, il euh, n'y a pas de chef, il n'y a pas de celui qui voit le truc il le dit. En fait, nous, on croit un truc, c'est euh, l'autorité de compétence. En fait, il n'y a aucune autre autorité que celle de la compétence, c'est-à-dire, tu arrives, tu sais faire, tu sais faire la soudure, bah, tu expliques à l'autre comment il faut faire. Voilà. Et là, par le, pour le coup, il y a un rapport de, euh, comment dire, de maître et disciple. Tu vois ce que je veux dire Mais il est momentané et il est sur une question bien particulière à ce, à ce fait-là et n'implique pas de rapport hiérarchique entre les individus. <coughs> D'une part, je pense que ça, c'est une tension à l'utopie, et que toute l'histoire de l'humanité sera toujours un éternel combat entre des forces qui essayent de libérer les peuples, et ça s'est déjà arrivé plusieurs fois et qui s'approche de systèmes comme ça, un peu idéaux, très solidaire, très partageurs très etc. Des gens le vivent à grande échelle, comme dans l'Espagne anarchiste à un moment, comme à petite échelle dans un monastère ou dans un centre bouddhiste ou dans, un, tu vois, ou dans une communauté d'Ardèche ou d'Ariège. Ouais. Euh, en fait, euh, je ne vois plus les choses comme ça, si tu je ne vois plus un truc qui serait euh, on, a, on, on réussit le grand soir, on transforme le monde entier et on arrive à, la, okay. à donner aux générations d'après un monde parfait. En fait, non. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de garder la foi dans le fait que c'est comme ça qui dessine le monde de demain. C'est pas évident hein, quand je suis dans ma posture à moi, pour te retourner le tacle. <rire> euh, C'est-à-dire tu continues à faire un truc qui rame alors que tu es englué dans la bouillasse. Mais tu le sais, hein, tu le vois bien hein, que ça avance pas. Hein et que même tu repars en arrière parce que le courant est... Mais tu continues hein, avec ta petite rame à faire ça parce que tu sais qu'il n'y a que comme ça, quelque part, que tu iras là-bas. et Mais je vois bien que la barque recule, je vois bien que le truc qui est emporté par un fleuve de merde, de bouillasse, de vomi et de, et de salissure. Mais je vois pas d'autre truc que de prendre ma petite rame et de continuer à ramer à contre-courant. <rire> Je vis une vie très riche dans laquelle il y a énormément de frustration et tout quand je vois effectivement la politique, le monde. Je suis très triste pour l'humain d'utiliser son immense intelligence, son immense savoir et son immense capacité d'action à faire de la merde. Ça me navre <rire> profondément. <rire> Parallèlement à ça, ma vie à moi, euh, le bonheur que j'ai d'avoir déjà rencontré une Nana que j'ai dû rencontrer, j'avais 21 ou 22 ans et je suis toujours avec elle et on kiffe à mort. On est toujours en train de croire à nos idéaux et alors je te dis pas qu'il n'y a pas des hauts et des bas. C'est très compliqué en fait, mais et du coup d'avoir pu avoir des enfants, en fait, tu vois, j'ai deux filles, c'est carrément du soleil grave dans la vie. Euh, euh, de la musique, des amis, euh, de la famille, euh, voilà. Après, comme toujours, bah, les, quand tu tout ça, et eh bien au milieu il y a celui qui parle d'un cancer, ah, il y a des trous à l'intérieur de toi, des, des ouais. poignards qui sont là et c'est la vie parce que la vie elle tourne comme ça pour tout le monde. Donc j'ai envie de dire, le heureux c'est très compliqué, euh, je suis joyeux comme ils disent les bouddhistes. Arrêtez de chercher le bonheur. D'être heureux, c'est trop compliqué, chercher la joie. Au quotidien, là, en levant un verre, en disant une blague, en faisant un bon morceau de musique ou en partageant un bon moment avec un pote. de la joie. La cohérence, c'est d'être cohérent avec soi-même, avec la nature, avec et d'être profondément dans la nature. Je pense que si tout le monde avait vraiment conscience euh, que, ils sont, que personne n'est là pour gérer, maîtriser, et qu'on est simplement, euh, que simplement la nature c'est nous, tout simplement, et puis d'être, voilà, et, et donc ça amène forcément la cohérence. Et je pense que vraiment, pour être heureux, il faut se sentir dans une cohérence. C'est un subtil mélange de liberté et de justice qui sont deux, deux choses très contradictoires, en fait, si on y réfléchit vraiment profondément, philosophiquement, et dont le ciment était très intelligemment apporté par la troisième phrase, qui était les, la fraternité. Dans notre euh, euh, devise, on a quelque chose de très puissant, liberté, égalité, fraternité, parce que la liberté et l'égalité vont se faire la guerre, en fait. et le seul conciliateur de ça, c'est la fraternité. C'est quoi l'amour C'est un partage Le fait de partager ouais. Mais plein de choses Des idées, des sentiments, un sourire, un regard... Alors l'amour, il bah, y a un peu de level, hein, mais euh, l'amour universel euh, qui pourrait se rapprocher d'une idée spirituelle. C'est l'énergie qu'on n'a pas définie en physique, et qui est pourtant nécessaire à la vie. plus directement, euh, c'est ton entourage, les gens que tu aimes, et le plus évidemment, les gens que tu côtoies le plus, et avec qui tu as finalement choisi et réussi à partager ton intimité. Et euh, bon, nous on est quand même assez fusionnels quand même. Tu vois, au bout de 30 ans, il euh, euh, y a des parties mystérieuses dans Clara que je ne connais pas, et je pense que j'ai des parties mystérieuses que je ne connais pas, mais grosso modo, euh, euh, J'ai pas trop de différenciation. C'est pas très différent de l'amour. Je fais pas une grosse différence entre l'amour et, et l'amitié. Par exemple, si on parle de Tanguy, je, voilà, je pense être amie et, et amoureuse. En euh fait, euh... finalement, au bout de 25 ans, euh, c'est une amitié amoureuse. Esperanza. Il ne faut surtout pas perdre espoir, il faut croire en l'avenir, il faut croire en, au fait qu'on peut tout changer et qu'on peut évoluer et que rien n'est perdu. Toutes les solutions sont là, ça fait des années qu'on les expérimente, ça fait des années que des petits groupes les mettent en place. Il faut aller voir, il faut parcourir la, le monde. Et Je place tout mon espoir dans la, dans la formation, de ne pas lâcher ces jeunes, de leur donner de l'espoir, de leur dire rien n'est foutu. Tout est possible, tout est imaginable et les solutions, elles sont toutes là. Voilà, maintenant, mettez-les en place dans vos vies parce que ça ne passera pas par le politique. Tout Alors un tout conseil, je m'en garderai bien parce que justement, je pense que justement, il faut te sortir des systèmes hiérarchiques où il donner a de leçons et machin, des trucs. Euh, Plein de petits conseils pratiques. Si tu viens avec moi au jardin, je te dirai, tiens, pour semer des radis, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Là, par contre, là, oui, parce que terre à terre et comme je disais tout à l'heure l'autorité de compétence, sur le moment, je pense que j'aurais raison par rapport à toi qui ne sais pas faire pousser des radis voilà, euh, mais juste sur ce sujet là, <rire> ce qui yes. ne me donnera pas de supériorité ou de rien donc surtout pas de conseil, mais par contre vraiment, moi ce que j'ai envie de dire parce que je l'entends dans le rap, parce que je, alors peut-être c'est ce qui est diffusé, peut-être ce qui est mis en avant et tout ça il y a une espèce de nihilisme qui est en train de se mettre en place de, ok les gars de toute façon on est allé tellement loin que tout est foutu de toute façon on est trop des bâtards on est trop des pollueurs, on est trop des, des nazes. Euh, regarde, on est trop sensible au cul des meufs, donc on peut plus être fidèle. On, est trop, euh, on, est trop, euh, on aime trop la bouffe, donc tu vois, on va continuer à tout piller. On est trop trop addict à tous nos portables, nos machins, donc on va continuer à faire des mines, à extraire les, les machins. Hein ben non, à un moment, on peut aussi se ressaisir et se dire on va arrêter de se chier dessus, tu vois. Moi j'ai l'impression qu'on est bourré et qu'on se vomit dessus. Et donc on va arrêter, on va arrêter de picoler. On va boire un peu d'eau, on va faire comme ça, on va arrêter, on va nettoyer un peu le vomi qu'on s'est mis partout et essayer de repartir dans le bon sens. Et ça c'est possible. Et ça j'ai envie qu'on ait la foi de ça. Alors j'ai pas envie de dire un conseil, j'ai envie de dire. Keep the faith. Voilà quoi. Nous on est en plein cœur de ça. Comment tu peux dire que c'est foutu Tu sais ce que je veux dire, en Guyane, les autres, ils arrivent avec la fusée Ariane, ils mettent du béton partout, ils mettent des produits polluants et de ça. La nature, est-ce qu'elle a dit, que c'est foutu Non, dès que l'humain se barre, elle fait péter le béton, elle reprend, elle re-racine dans les... Même dans les produits chimiques et tout, elle te les neutralise et tout, pour pouvoir se les remettre dans le sol et pour pouvoir pas souffrir. Donc, même à Tchernobyl, ça repousse. Ouais. Donc, il y a un moment euh, où alors on est des bouffons, ou alors on relève le défi de la vie. Quoi. Yes. Et ce que je pense de ce qui se passe actuellement, c'est une névrose totale mondiale d'imposer de telles brimades à une population qui ne voilà, qui demanderait qu'à être heureuse. Euh, J'ai beaucoup de violence qui monte en moi quand... Euh, quand je me mets à penser euh, à ce qui se passe actuellement et à comment, euh, quel monde ils sont en train de nous mettre en place, et, mais je travaillerai jusqu'à la fin euh, pour euh, donner de l'espoir aux jeunes et faire en sorte que, que ça change, quoi, que les gens, euh, à force de se détourner, euh, Rendre, rendre cette organisation actuelle totalement caduque, qu'on n'en ait vraiment plus besoin. Le mantra bouddhiste qui dit d'abord ne pas nuire. Je suis paysanne, meunière, boulangère. Putain, banque, euh, paysan, altermondialiste, euh, anti-sexiste, anti-raciste, anti-fasciste, anti-nationaliste, euh, euh, anarcho-libertaire, judéo-chrétien, rasta, euh, euh, bouddhiste, parce que je lis aussi pas mal de trucs là-dessus. Et, et tout me va bien. Et j'aurais une petite idée c'est la convergence. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui comprennent ce coup. À part moi qui aurais le choix. Après ça va. Faut que tu vois les boules, surtout. Tu que je passe à l'étage. De... J'ai pas mis de train là-bas. Est-ce que tu peux me. mettre hein? oh, là Non, bah c'est les kilos boules. Il y en a un qui est plus bizarre. Hop. J'arrive, j'arrive. Une fois que tu manges te, les légumes de ton jardin, une fois que tu vides, hein, tu vois, tu te dis mais c'est impossible pour moi de retourner dans la vie, impossible. C'est-à-dire que moi je préfère euh, m'enfuir dans la forêt. Hein. <rire> je fais un petit appel, je dis aux gens ça. s'il vous plaît. Les gars, ça tourne à partir de, de maintenant.